Bonjour les amis, bonjour à vous c'est Yushka, alors bienvenue sur ma chaîne le tarot des 5 soleils. Ah, je voudrais remercier naturellement tous mes abonnés, toutes les personnes aussi qui sont nouvelles euh, et qui viennent juste disons de faire ma connaissance, eh bien, je m'appelle Yushka et puis donc j'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle le tarot des 5 soleils et vous pouvez me retrouver sur mon site également www.tarot des -cinq soleils 5 en -cinq chiffres.com Voilà, tout simplement. Alors, la petite vidéo d'aujourd'hui hein, sera basée sur les énergies de la semaine du 11 au 17 février 2019. Eh bien oui. Donc, c'est la fin du verso, mes amis. Hein? On va aller du côté. Donc, du signe des poissons bientôt. Du signe des poissons. Alors, je, je voudrais quand même vous dire quelque chose, là, hein, qui est assez particulier. Écoutez, regardez. Là, on est dans l'air, donc, des poissons. Ici, on va vers l'air du Verseau et c'est assez rigolo parce que là nous sommes dans le signe des Verseaux, du Verseau et nous allons dans le signe du Poisson. Sachant que naturellement ces deux signes-là sont dans une saison d'eau. Donc Il y a quelque chose qui est très, très fluide, comme l'air. Hein? Vous voyez, ça glisse, ça glisse. Cette semaine, normalement, il faudrait apprendre à glisser. On est d'accord Alors, on va aller voir ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour glisser, glisser, glisser, glisser Donc, cette semaine, avec toutes les énergies, là, toutes les planètes qui se baladent, la Lune, elle va bientôt arriver en poisson Hein? et oui, on fait une vidéo par rapport à ça, et, bah ben déjà, je vous dis tout de suite, il n'y a rien à faire, tout ce qui est eau, donc, est influencé par la lune, hein? et, ben oui, alors, vous vous rendez compte, en poisson dans une saison d'eau, ça va donner. Allez, je vais tirer la petite carte, là, la première, pour savoir quelle est l'ouverture de cette fameuse semaine hein, du 11 au 17. Ah eh bien, vous voyez, je tire donc le signe donc, des, du verso. Hein, vous voyez, il s'appelle le médium. glissez. Alors là, il faut quand même que je vous la montre, cette carte, pour, euh, pour, pour une certaine chose. C'est-à-dire que là, cette semaine, vous voyez, je, tout de suite, on, on, je vous dis qu'on va quitter donc le, le signe du verso, là. Et je vous parlais naturellement d'air du Verseau et tout, et de façon, disons, à pouvoir glisser. Il y a une, il y a une, il y a une façon, disons, de voir également euh, ça, c'est-à-dire c'est la couleur... Euh, oui, vous savez, une chose, c'est que le verso, il est lié, disons, à une couleur. Vous avez tous une couleur particulière, spéciale et tout, qui vous donne donc naturellement une certaine, une certaine énergie. Hein? Euh, on sait que la femme, par exemple, elle est beaucoup plus sensible à, au violet. Il y a des choses et tout, même pour récupérer du sommeil et tout, il y a des choses à faire et tout, avec certaines couleurs. Voilà. Euh, donc là, le, tout de suite là, c'est vraiment la couleur, même la couleur jaune, je vous dis tout de suite aussi, euh, qui est là. Il y a une connotation aussi, disons, de glisser, de glisser, savoir, disons, faire glisser les choses, euh, d'être ouvert, tout simplement. Et vous savez, vous connaissez l'expression ou là, il faut que ça glisse, hein, ça va me passer par-dessus, au-dessus de moi et tout, faut que ça glisse. Donc là, il y a une question, disons, de pas accroche. Mais attention, il hein, ne faut pas croire, le verso, il n'est pas naturellement sans caractère, comme je vous l'ai dit, il a un côté, disons, euh, euh, si vous avez euh, regardé, disons, mes autres vidéos et tout, je vous l'avais dit qu'il avait un côté complètement martien. Euh, c'est est très important, c'est est un martien dans, dans, dans sa façon, disons, d'attaquer, de fonctionner. <coughs> on parle naturellement, pas du signe du verso, on parle qu'à l'heure actuellement, on est dans l'énergie encore du signe du verso. Donc, évidemment, qu'on est obligé, disons, quelque part de ne pas s'éloigner de ça. On ne peut pas parler, disons, du printemps de la même façon qu'on va parler de l'hiver, et eh bon, on va pas parler du, du, du, du taureau ou du, du ouais du taureau. Disons quels sont ces que jumeaux Disons par rapport. Disons au, chacun a quelque chose. Disons de spécifique. Disons dans le, le décryptage donc de la de la semaine. <coughs> Excusez-moi. Alors, ce fameux signe. Du verso il nous apporte naturellement des énergies. Ces énergies, on dirait qu'il nous fait, disons, avant de partir, un grand coucou. N'oublie pas ce que tu as appris dans mon moi. Alors, qu'est-ce que vous avez appris dans ce mois du verso Il y a une connotation là, très forte en disant euh, Non, non, non, non, là, tu, tu, tu, tu, il y a eu quelque chose, disons, euh, ce mois-ci. C'est impératif, disons, que tu t'en souviennes. Marquez-le Marquez, il faut quand même, disons, avoir un petit peu des, des repères, hein. quand même quand je vous dis, je vous fais des vidéos et tout, c'est pas, quelque chose, donc marquez-le, euh, c'est important ça, surtout avec euh, le, le, le verso. Hein. Alors, là, bah ben, à nouveau, j'ai le lion, j'ai sorti, donc, oh ben, alors là, fixé. Alors là, mes amis, j'ai sorti un, donc son signe opposé qui est le lion, c'est un signe fixe. Alors là, on, on, on, on est en train de me parler de quelque chose, disons, de, de différent. J'ai le verso pour les énergies de la semaine qui est fixe, c'est un 9. On est d'accord Le 9. Bon, j'ai à nouveau, enfin, j'ai tiré le signe du lion qui est son signe opposé qui est un 9. D'accord Bon il euh, y a une espèce disons de finalité là qui arrive, il n'y a pas de problème, il y a une fin de dossier, il y a une fin de quelque chose, cette, cette, cette semaine c'est une fin de quelque chose, et je tire, le scorpion, il n'y a pas plus disons enterré que le scorpion disons dans, euh, dans, dans le zodiaque, hein. euh, donc euh, là il y, y a vraiment disons une fin de cycle, il y a quelque chose disons complètement enterré, et toutes ces cartes, euh, me parle naturellement, disons, de retenir quelque chose, de retenir une leçon, moi, hein. il y a c'est des signes fixes, mes amis, c'est des signes fixes, euh, les trois sont des signes fixes, c'est quand même énorme, ça, Sur, je tire trois cartes parmi dans le tas je sors euh, trois signes fixes, sachant que j'ai un signe d'air, donc là, il y a une question, disons, de mental, mais le mental, le verso, naturellement, il fonctionne beaucoup, avec, euh, avec l'esprit supérieur, et disons, pour notre, pour notre propre fonctionnement, c'est-à-dire vraiment, il tire les informations du haut, et puis disons, il les organise en bas, il y a une question aussi, disons, avec le lion, disons, d'organisation, euh, d'être chaleureux hein, euh, ou autoritaire ou d'être, vous voyez, il y a donc là il y a, il y a quelque chose disons comme le scorpion, le scorpion autant c'est la mort, autant c'est la résurrection alors vous avez la mort, la résurrection, vous avez avec le lion naturellement ce côté tout à fait royal et chaleureux ou le côté disons de roi et les autres à mon service une question de relation aux choses, vous voyez ça et là, vous avez naturellement euh, le, le, le, le verso que je tiré disons, en premier, qui parle naturellement des esprits supérieurs, c'est-à-dire esprits supérieurs, c'est-à-dire on peut parler aussi, euh, disons, euh, des hautes études, là ou des gens qui sont vraiment très simples et tout. Et on dit, non, non, il y a le cœur au milieu, attention, attention, il y a le cœur là au milieu. Et là, on te dit quelque part, n'oublie pas que euh, tu as ce que tu as pour pouvoir vivre, mais que ton temps de vivre est entre parenthèses, compter, puisque ça, ça fait partie naturellement, disons, euh, de la maison 8 qui est euh, le, le, comment on va dire, dans le, dans le zodiaque, la maison 8, c'est la, la, la maison de la mort, c'est le tombeau, mais c'est là où on découvre euh, les plus grandes richesses. Vous savez, c'est pour ça qu'en définitive, avant, il y avait tout le monde qui y allait euh, piller les tombeaux, etc. Parce qu'il y avait des tas de richesses et tout. Mais si on le prend, nature, bien sûr, sur un ton, disons, beaucoup plus. Euh, bon, bah, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'on n'est pas en train de piller les pyramides, là, quand même. Hein Vous voyez ce que je veux dire Hein, hein Qu'est-ce qui se cache en toi que tu veux pas ouvrir dans ton cœur, dans ton corps, là, dans ton esprit, qui, qui, qui a du mal à se débloquer, qu'il faut que ça se débloque? Une leçon, disons, à apprendre quelque chose qui cherche à surgir, là. Bon, C'est quand même également, disons, le signe de la résurrection. Alors là, il y a une question de vie, de mort, de résurrection, de choses à fixer, apprendre à apprendre, aller devant. Ah bah ben, dis donc, cette semaine, elle commence bien, là. Hein, pas, pas, pas la peine d'aller en Égypte, à ce parce que, parce que je vois, là. Hein, on dirait vraiment qu'on se trouve... Euh, pour, entre, disons, euh, euh, des feux extrêmes en même temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer, disons, dans votre vie ou quoi que ce soit Ça, j'en sais rien du tout, mes amis. Hein. Là, on est en train de regarder un petit peu, tout simplement, disons, les énergies de la semaine, un petit peu comment elles fonctionnent, comme elles arrivent sur nous et tout. Il ah, y a un côté, disons, assez entre là. Hein. Euh, voilà. Bien. Là. Je vais faire ça. Maintenant, je vais aller voir, donc, parce que j'ai tiré, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, je fais toujours une ouverture avec mes 22 cartes majeures, donc, dans le tarot de Marseille. Euh, Marseille, n'importe. Ah oui, parce que je décrypte le les, les, les, les tarot de Marseille. J'en ai... J'ai fait une vidéo tout à l'heure. pour ça que ça me revient. Je décrypte les tarots de Marseille. Hein. Le tarot de Marseille, donc, prophétie, euh, prophéties, euh, tous les secrets, donc, euh, euh, de tous les secrets du tarot de Marseille, disons, à la lumière du tarot des cinq soleils, voilà. Ça, c'est une petite aparté, c'est par rapport, je vous dis ça par rapport à mon lapsus, voilà. Maintenant, je reprends donc mon truc, la première ouverture, je la fais avec les 22 cartes, donc du tarot des cinq soleils, donc le mien, et ensuite, je retire trois cartes avec les... mon paquet... 50 cartes mineures, voyez. Et on va voir un petit peu plus en avant un peu comment on va fonctionner avec ça. Ben écoutez, si hein, elle saute, moi quand elle saute, je vais bien les prendre là comme ça directement. Pouf. Ben dis donc De pouvoir d'affrontement, il euh, ya beaucoup, disons, l'esprit féminin là. Alors, je vais quand même vous les montrer. Hein, ça, c'est un c'est le signe donc euh, du Sagittaire euh, qui est là, disons, dans les mineurs. Mais c'est une carte qui est extrêmement forte dans le sens où il ya une question de elle, elle est nommée le pouvoir, voyez-vous. alors, on pourrait même dire. Euh, <rire> Et là, je, je vous la montrer On pourrait même dire le pouvoir Jupiter, rien. Vous voyez, le pouvoir. Alors là, on voit sur le côté. Donc là, à droite en bas, c'est la petite flèche, donc, du, qui, qui dit que c'est le. Elle porte cette carte, disons porte le signe des Sagittaires, sachant que naturellement, en ce moment, qu'est-ce qui se passe en Sagittaire Eh bien, il y a le fameux Jupiter qui est là vraiment de toutes ses forces, hein. euh, sachant que là, cette, cette, cette carte, elle est complètement là, impactée, influencée, disons, par la lumière, la capacité, sentir en soi, disons, ce fameux pouvoir, cette force intérieure, disons, solaire et, et, et mercurienne en même temps, c'est-à-dire que euh, envie, c'est une question vraiment de discuter, il y a une envie de discuter, c'est-à-dire euh, presque sur les fondements, disons, euh, de sa vie, avec l'autre, et Mercure, Mercure, disons, il y a un côté, disons, quand même, euh, là, là on parle aussi d'organisation, hein, je dis, on va vous parler d'organisation, il y a un côté, disons, très organisé, hein. Euh, solaire est organisé, mes amis. Donc hein, là, il y a de l'ordre. On va. Bon, souvent, en ce moment, je vous parle des papiers et tout. Y a, parce que c'est assez récurrent. C'est assez récurrent. Euh, le côté, disons, de travailler en équipe, euh, s'occuper, disons, euh, de trouver, disons, des conciliations, euh, trouver des accords avec les autres, euh, même en famille, disons, pas se tirer dans les pattes. Il euh, y a des tas de choses comme ça, des tas de conseils qui arrivent comme ça, dans ce sens-là et tout, de façon à ce que toujours, naturellement, euh, le, le maintien, disons, soit tenu ensemble. Il y a un, il y a un truc qui est très drôle, et que je vois, disons, parce que naturellement, comme certainement la plupart d'entre vous, vous suivez un petit peu les, la, la politique et le mouvement, disons, qui se passe en ce moment avec les Gilets jaunes, qui naturellement, disons, euh, battent le pavé, disons, euh, bah, puis 12 fois, 13 fois, maintenant, euh, et c'est énorme. Et il y a un côté, disons, euh, solidaire. Alors, ils sont multifonctions, ils viennent, il y a, y, a, y, a, y a tous les âges, tout horizon, bourg politique ou pas, ils s'en foutent, euh, en chaise roulante ou pas, enfin vous voyez, vous voyez, en ce... mais il y a un espèce de mot d'ordre, ordre, un espèce de mot d'ordre en ce moment, donc on peut ramener naturellement à soi, à sa situation, à sa chumière c'est-à-dire ce fameux mot d'ordre c'est euh, « ensemble ». Euh, tu, si tu penses que tu veux ta politique ou quoi que ce soit, le, le principal c'est de créer, disons, c'est une carte de civilisatrice ça, hein, d'accord, de créer disons une civilisation lumineuse. Alors civilisation lumineuse, naturellement, là on a euh, le fameux, euh, en haut, j'ai mis dessus, donc le fameux euh, verso. Alors, bien sûr, hein, là, on est tout d'un coup, disons, dans une dimension où on a envie d'avoir, disons, de nouvelles relations propres, en ordre, où on n'a pas... ne serait-ce qu'on s'entend avec une personne pour une chose. Ben c'est suffisant On ne demande pas à chacun, disons, d'être parfait pour pouvoir partir en vacances ensemble si plus affinité, bah, tant mieux, vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant, c'est être, disons, avoir, avoir, là je vois, disons, recréer, disons, à l'heure actuelle, c'est une question, disons, de recréer des cercles euh, chaleureux, amicaux, naturellement, de façon à voir une autre façon, disons, d'avoir de, de, des relations avec l'autre qui est différente, c'est-à-dire qui est basée sur le cœur la reconnaissance disons de ce que l'autre pense naturellement, mais, euh, ok, ça t'appartient, mais par contre on est là pour une certaine chose, c'est-à-dire quelque part il y a le cœur, mais il n'y a plus le côté, disons, euh, euh, euh, sentimental, euh, dans le sens où euh, ce, ce côté sentimental noir, vous savez, qui est destructif, en disant, oh oui, non, mais de toutes les façons, ne me comprends pas parce qu'il pense différemment, et puis de toutes les façons, euh, euh, là, là, là, on passe, disons, avec le côté, disons, sectaire, euh, sexisme, euh, racisme, tout ce que vous pouvez imaginer et tout, alors que là on a fait tout de suite une ouverture, disons, euh, très large, en disant, « Ah, allez !» Main dans la main, d'accord, mais avec de l'ordre et tout. Il y a une nouvelle façon de fonctionner. Pourquoi je vous dis ça Sectaire et tout. Parce que là, naturellement, on, a, on arrive directement avec euh, cette... Euh, ben, je vais vous montrer, parce que c'est... Je vais vous montrer les cartes de près. Hein, et vous allez comprendre un petit peu le voyage. Bon, déjà, euh, là... On avait le fameux, disons, euh, euh, c est, c est, ce côté, disons, de pouvoir et tout, d'avoir, disons, des grandes... Oh, le côté, disons, se dépasser et aller plus loin, disons, et, et discuter, disons, parce que là, vous voyez, il y a la, la fameuse euh, planète Mercure. Mercure, naturellement, c'est le lien. C'est celui qui lit euh, l'un avec l'autre. Mais là... C'est li un lien, disons, euh, l'un avec l'autre. Euh, tous, tous. Euh, là, on retrouve, disons, le fameux Jupiter, le symbole de Jupiter qui est lié, naturellement, vous voyez, au Sagittaire. Je ferai après, disons, un petit résumé. Et là, maintenant, nous avons... Ici, le fameux mercure qui revient à nouveau ici. Donc on a mercure, mercure, concilier, discuter, etc., etc., en toute justice parce que là on a quand même la balance et on, là on a quand même un signe qui, qui, qui veut impérativement de l'ordre et le cancer qui a besoin impérativement de, de l'ordre c'est un petit peu, disons, ce qu'on va un petit peu, disons, ressentir au fond de soi. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui est demandé là. Alors, point de vue énergie de la semaine, comprendre que euh, on est beau personnellement. Respecter l'autre, de bah, toute façon on est magnifique, hein on est tous magnifiques, hein <rire> tout simplement. Comprendre que naturellement on reçoit euh, des énergies, que chacun reçoit sa part d'informations à travers son job, à travers son couple, à travers ses gosses, à travers son... tout ce que vous pouvez imaginer. Elle va devoir les transformer, c'est très alchimique là. Personnellement, elle devoir faire un travail personnel. Vous avez vu qu'on a tiré quand même, j'ai tiré des cartes qui étaient très alchimiques, euh, dans le sens où c'est vraiment, euh, euh, enfin il y aurait tout un cours à faire, disons, par rapport à ça, hein, mais c'est très simple, dans le sens où euh, tous ces signes, disons, nous invitent à, à faire, euh, à avoir une certaine ouverture d'esprit, à comprendre l'autre, et, et en comprenant l'autre, on arrivera, disons, à comprendre là où nous, on, on, on bloque quelque part, donc on va se servir quelque part, mais c'est malin ça, hein? si vous voyez, il y a un côté où on va se servir, même de l'adversaire, pour voir jusqu'où nous, on peut aller, c'est fou ça ce truc ici qui se passe, hein? que je vois, donc c'est vraiment presque, euh, ouais, on, on jauge sa propre force, euh, en, en ce moment, disons, en se frictionnant, disons, avec avec l'autre. Euh, voilà, tout simplement. Hein, euh, là, juger, naturellement, parce qu'il y a le juge, la, le, le signe de la balance. Hein, il y a le signe et tout, il y a des signes fixes là et tout, euh, qui sont absolument, disons, les euh, sensationnels, euh, qui nous demandent, disons, à un certain, malgré tout, dépassement de soi. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, euh, il... Il y aura une recherche personnelle, il y aura, disons, certainement, disons, quelque chose, un dépassement de soi. Comment il va arriver J'en sais rien. Hein. Il y a une expérience que vous allez vivre, là, naturellement, où je vous parle de... Euh, comme un effet boomerang euh, sur quelques temps, hein. Ouh, aïe, sur quelques temps, même que... Euh, non. Attention, hein. c'est un... C'est passé, alors là, je vais vous dire une chose, il y a un côté, parce que là, c'est des fixes, donc je peux pas faire autrement, disons, que les rattacher également, disons, au mois, au mois, hein? euh, donc, euh, ce qui fait que, euh, considérez votre mois d'août, considérez votre mois de novembre, et là, considérez votre mois euh, du, du verso, là, donc qui se termine, hein, ce, ce mois-là. Ces trois mois, quelque part, sont à considérer. Il y a quelque chose, disons, qui est en relation, qui est à mettre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Des vacances, il y a eu ci, après il y a ça, et tout. Vous devez, vous devez faire vous-même votre petit truc, hein voilà, et puis, euh, voilà, pour pouvoir, euh, disons, établir quelque chose, disons, euh, de, de nouveau, là, parce qu'il y, y a un nouveau schéma qui se présente, là, qui va se présenter euh, dans le mois du poisson, à mon avis, hein. donc être naturellement extrêmement, euh, comment on va dire, avec toutes les cartes que j'ai, là, c'est à nouveau, je veux dire, je vais vous barber avec ça, mais elle parle, hein, ces cartes, c'est « être dans l'ordre ». Alors, ça va être la justice, ordre, c'est-à-dire d'être ordonné, c'est-à-dire dans la tête, savoir où on en est, hein, d'accord Et ordre, dans le sens, « ordre », le mot, il arrive beaucoup, « ordre », dans le sens « qui me donne des ordres et moi à qui je donne des ordres ?» Vous voyez, il y a beaucoup de choses, disons, même par rapport, disons, à, à la, sa, sa façon, disons, de, de, de poser, disons, euh, euh, ce, parce qu'il y a un côté féminin, là, c'est dossier, la femme, elle doit toujours choisir, disons, le moment. Euh, L'homme, en général, il arrive et puis il dit boum, à un moment donné, euh, clac euh, je ne sais pas, il y a un quelque part, qu'elle est liée à l'homme qui fonctionne, même pour, les, par exemple, demander des augmentations, euh, la femme, elle va... Euh, l'homme, il se pose pas de questions, il y va. La femme, elle se pose toujours des questions, disons, pour euh, comprendre, disons, quand ça va être le bon moment parler à un tel, à un tel, à un tel. Alors, qui que vous soyez, de toute façon, homme ou femme, patron ou alors, euh, disons, employé, là, il y a quelque chose qui va arriver où vous allez... Euh, euh, quelque part comprendre qu'il y a un bon moment à saisir voilà un bon moment à saisir pour faire quelque chose voilà tout simplement ah et ben oui euh, là, j'ai retiré hein, à nouveau, disons, euh, pour euh, deux fois de suite, donc là, là c'était le jeu, et c'est le roi. Toutes les deux dernières cartes, donc la dernière carte que j'ai tirée en mineur, la carte conseil que je reprends, donc, en, en majeur, ce sont deux cartes, disons, qui portent le signe euh, de la balance. Donc, le signe de la balance, vous savez que c'est le signe de la diplomatie. Trouvez le bon moment Trouver, comprendre, trouver le bon moment pour discuter, pour parler, pour se poser, pour caler, etc., etc., hein, c'est une ouverture, disons, cette semaine, disons, à comprendre comment on peut, disons, à, à être euh, diplomate, diplomate, hein, mais malgré tout, euh, un diplomate, il, premièrement, il pose pas les questions à lesquelles il n'a pas envie d'avoir, disons, les mauvaises réponses. Donc là, il faut attendre à nouveau le moment. On est d'accord. Hein? Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Alors, en attendant, eh ben ma foi, faites ce que vous pouvez euh, pour mettre des gens de l'ordre dans votre dans votre vie. Euh, euh, j'ai regardé quand même, disons, un petit peu. Il euh, y a beaucoup. Je vous dis tout de suite. Euh, là, là j'ai quand même. Euh, vous vous rendez compte que j'ai une carte de feu, j'ai deux. Euh, pardon, j'ai deux cartes de feu, j'ai trois cartes euh, d'air et j'ai deux cartes d'eau. Alors, autant vous dire que là, ce que j'ai mis, disons, c'est quand même euh, très euh, cohérent. Hein? Je me dis « Ouais, mais comment ça se fait Elle n'a pas de terre et tout. Euh, » Quand on voit de l'eau, par exemple, comme le signe du scorpion, il faut savoir une elle le signe du sagittaire, il faut quand même savoir, mes amis, que ces deux signes sont dans une saison de terre. Hein et quand je vous dis ça, je ne l'oublie pas dans ma tête. Euh, et comme la balance, c'est une saison, euh, elle, elle est dans une saison de terre. Hein. Donc, on a vraiment, disons, tout le côté automne là qui est pris saison de terre. Donc, il y a un côté, disons, extrêmement euh, construit qui doit se construire. Hein. C'est pas euh, comme ça à peu près tout, etc., etc. Donc, il y a, il y a vraiment euh, tout un ensemble de choses qui sont à considérer, en gardant bien les pieds sur terre, mes amis, en étant inspiré, bien évidemment, en jugeant, disons, la totalité de la situation, en étant diplomate avec l'autre, en ne se laissant pas abuser. Il y a le côté, disons, féminin qui vient, disons, en disant, non, non, non, non, non, moi je ne vais pas me laisser abuser et tout, parce qu'elle est très bien encadrée, comme elle est naturellement, c'est... Et donc euh, très fort, très encadré. Et le conseil, c'est pas, euh, c'est justement de, se, de, de de revendiquer que euh, euh, dans euh, la foule, quelque part, on n'est pas un numéro. Il euh, y a autre chose derrière. Voilà, il y a plein d'autres choses derrière. Hein. Voilà. Écoutez, mes amis, là, c'est ben, une, une semaine où on va poser, disons, des choses euh, tranquillement. Il y aura beaucoup d'informations comme euh, d'habitude, beaucoup de choses qui vont bouger. À l'intérieur de soi, naturellement, il y a des choses qui sont à reconsidérer sur euh, même quelques mois de temps et tout. Naturellement, le signe du Verseau euh, termine tout un cycle, sachant que, euh, dans le cycle zodiacal, hein, dans la roue du zodiaque, et sachant qu'en définitive, il peut presque être considéré comme le dernier, sachant qu'il est 90, il porte le chiffre 9, hein, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, et que là, on va aller, donc, après, euh, dans le signe euh, des poissons, qui, est lui, est très particulier, parce que, euh, lui, c'est carrément le bilan, hein, vous voyez, chien, euh, disons, de tout le Zodiac. Hein voilà. Donc, là, on est en... Euh, on termine quelque chose avec euh, ce mois, donc, du verso. Donc, il faut bien le terminer, mes amis. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein? Et puis, euh, merci encore de votre présence, euh, de vos commentaires, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, euh, ma foi, j'espère que... Euh, euh, vous revoir euh, très vite hein, naturellement euh, sur mon site naturellement des 5 soleils où vous pourrez voir disons des tas de choses un petit peu tout ce que je vous propose comme service voilà mes amis et bien écoutez à la prochaine vidéo et puis hein, je vous like les amis à la prochaine